Hop là, je te prends deux secondes avant la vidéo pour te dire que Rek a malheureusement perdu sa chaîne de 1,4k abonnés. Mais il n'a pas arrêté YouTube, donc je te mets tous les liens partout et j'épinglerai le com qu'il mettra pour les flemmards. Il fait du bon taf toutes les semaines, alors s'il vous plaît, soutenez-le. Oh, je me suis pas mal remis en question sur ma chaîne et euh, ça a vachement impacté le rythme de mes vidéos. Bon, c'est clair, c'est pas la seule raison, hein, je vais pas te mentir. Mais bref, j'en suis arrivé à la conclusion que... C'est mou. Et d'ailleurs, c'est grâce à vos retours que je m'améliore. Donc, euh, merci. Bref, j'ai plein de bonnes résolutions. Vous le verrez très vite. Genre, maintenant. Donc, bah... Go Alors, je sais que vous n'êtes pas forcément beaucoup à regarder des MV. Mais je pense que c'est quelque chose auquel on devrait beaucoup plus s'intéresser. Bon, après, je dis pas, hein, je suis le premier à zapper quand j'arrive sur une chaîne full MV. Ça m'intéresse pas trop, je me dis que c'est pas ce que j'ai l'habitude de regarder, et je me barre. Alors que je devrais moins cliquer pour voir le, le taf de la personne, et mettre un, un petit pouce bleu pour le soutien. Un petit, petit pouce bleu pour le soutien. Et j'essaie de m'y intéresser de plus en plus, car mine de rien, c'est intéressant. Et récemment, ouais non pas trop en fait, je suis tombé sur un AMV qui m'a chamboulé. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Allez, c'est parti Tout d'abord, qu'est-ce qu'un AMV Alors un AMV c'est un clip et puis en plus le ouais, clip lire... des. Ouais non, je vais lire Wikipédia, c'est. C'est mieux. Un anime music video, terme anglais signifiant vidéoclip d'animé est abrégé AMV, est une œuvre réalisée à partir d'extraits d'animes et dans une moindre mesure de dessins animés. La bande son d'un AMV est généralement une musique sans rapport avec le monde de l'animation. La partie vidéo est composée de séquences extraites d'une ou plusieurs œuvres animées, tristes ou épiques en fonction de la musique choisie par son créateur. Et ces parties sont montées en synchronisation avec la musique afin de produire l'équivalent d'un vidéoclip classique. La création d'un MV, MV Making dans le jargon, est l'art de combiner l'animation et la musique. Donc voilà, en gros, un MV, c'est ce qui passe en fond. J'ai un peu discuté avec Asto, qui lui a genre un petit peu d'expérience là-dedans, un petit peu, bien entendu, avec de gros guillemets, et il m'a montré des trucs genre les IC de cette année. C'est un concours d'AMV où les participants ont un mois pour faire un truc de fou, et... waouh Il m'a aussi parlé des teams d'AMV makers qui sont, bah, des... Team d'MV, Je vais pas expliquer ça. Et il m'a parlé des studios qui sont des teams d'AMV makers, mais euh, en plus gros. Bref, je te laisse t'intéresser aux MV et à leurs origines par toi-même. Tu fais ta vie, je suis pas ta mère. On est là pour parler de The MV, Mon AMV préféré. Celui qui m'a le plus marqué, et c'est... Oui, c'est sur A Silent Voice, et c'est sûrement pour ça que ça m'a autant marqué. Commençons tout de suite par parler de la musique. Déjà, on comprend tout de suite que c'est un homme qui chante. Je préfère quand c'est une femme, je vais pas te mentir. Je sais pas pourquoi, mais je préfère quand c'est une femme. Mais bon, en gros, on a une musique très lente et mélancolique, et honnêtement, la musique est très bien choisie. La voix grave du monsieur accentue le côté dramatique du clip et du film. Pas grand chose à dire d'autre sur la musique. C'est pourquoi on passe tout de suite au clip. Et ouais. Le clip est magnifique. Les images sont extrêmement bien choisies, tout comme leur ordre. Ça retrace le film tout en ajoutant un peu d'impact, parce que bah, ça s'enchaîne euh, très vite. Pour ceux qui ont vu le film, en gros, au début, c'est toutes les mauvaises actions de, de tu sais qui, mais présentées à la suite. Tu sais, ces mauvaises actions qui t'ont fait le traité de gros T'imagines que je suis obligé de, de, de m'auto-censurer Tout ça pour avoir la monétisation, c'est dur la vie de YouTube. Mais tu monétises pas puis après, bah, tu suis la trame du film jusqu'à la fin, où il y a l'événement qui va euh, bah, tout faire basculer. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, euh, bah, allez le voir déjà, parce que c'est génial. Et ensuite, parce que si vous regardez l'MV avant, vous allez tout vous spoiler, et ce serait hyper dommage. Les transitions. On a des transitions hyper classiques entre les séquences, genre c'est du After Effects basique. Mais une chose intéressante, certains mouvements de caméra sont ajoutés au montage pour qu'on puisse se concentrer plus sur... Euh, parce qu'il faut voir. Et c'est là que c'est fort, parce que c'est beau et bien fait, en plus d'être utile. Euh, Junior, j'allais dire euh, comme mes vidéos, mais tu crois qu'ils vont comprendre que c'est du second degré Bah, est-ce que les dislikes ça te dérange Bah non, puisque les gens qui en mettent, ils justifient pas. Ouais, non, quand même, c'est chaud, on le dit pas. Ok. Bon, euh, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant Ah oui, un bilan en bref, cette MV m'a fait comprendre que les AMV, c'est pas juste des images qui s'enchaînent pour faire joli. Derrière, il y a du travail, dans la recherche des extraits, dans l'édit, dans la colorimétrie. D'ailleurs, la colorimétrie de, de l'AMV est très très classe aussi. Bref, c'est mon AMV préféré qu'elle m'a fait ressentir presque tout ce que j'ai pu ressentir devant le film. Et j'ai presque pleuré. Et tu le sais que je suis infragile, mais quand même. Et visiblement, je suis pas le seul à avoir kiffé. Bon, on peut passer à l'outro Coucou, alors euh, déjà oui, désolé pour l'absence, euh, j'ai pas fait exprès, j'étais en vacances. Bon, deux semaines sans Lexis, vous avez l'habitude à force, non Sauf que je crois qu'on a dépassé les 200 et c'est ouf. Pour ça, j'ai changé de montage comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo. Et j'espère très très très fortement qu'il vous plaît. Bon, 200 c'est bien cool, mais déjà en 8 mois, euh, ça me saoule. Je l'ai voulu en 4 et maintenant, est-ce que tu peux partager un pote Discord ou à un bail comme ça Genre, Ça m'aiderait vraiment énormément et ça prend pas beaucoup de temps. Go 1k, MDR non, plus sérieusement, merci. Je vais essayer d'être un poil plus régulier, ce qui serait déjà bien. Dites-moi si vous aimez le concept de parler d'un AMV, parce que moi j'aime bien. Like et abonne-toi, et sur ce, bye.